bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 12 au 18 mars écoutez euh, bon l'ambiance va être un peu bizarre hein il y a une conjonction soleil neptune soleil mercure neptune en dissonance avec mars on va d'abord se concentrer un petit peu euh, pour euh, l'ambiance générale sur la, la conjonction du soleil neptune et de mercure parce que bon ça peut être positif pour certains hein, dans la mesure où ça va doper Complètement votre imaginaire. Hein. Alors peut-être que il euh, y a un côté universel hein, toujours avec Neptune. Alors peut-être qu'il y aura une grande incertitude euh, hein, quelque part euh, dans le monde ou en France. peut y avoir des mouvements sociaux, des mouvements de foule. Euh, en espérant que ça ne vous impactera pas trop. Euh, en tout cas, sur le plan personnel, c'est important. Vous aurez euh, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité pour certains, hein, une vision un petit peu idéalisée euh, ou des gens ou des situations que vous allez rencontrer. Donc, bon, soyez prudent, essayez de faire la part des choses entre euh, ce que vous imaginez, le rêve, hein et la réalité, euh, hein, vraiment euh, ce, qui, euh, ce qui est concret hein, euh, versus ce qui est vraiment imaginaire. Donc faut vraiment, c'est important hein, que vous fassiez la différence euh, entre les deux. Après ça, bon, au positif, euh, ça peut aussi être, euh, comment dire, euh, on, on, on atteint un, un public, on, on se fait reconnaître, euh, on a une image euh, euh, qui a euh, une influence. Euh, souvent avec euh, Neptune, il y a un côté euh, influence. Et comme Mercure euh, est conjoint aussi, euh, peut-être que vous allez dire des choses euh, qui vont avoir de l'influence hein, sur votre entourage, ou que vous allez donner des, des conseils qui seront écoutés. Hein, on peut interpréter la conjoncture comme ça, du, du point de vue positif. Évidemment, bon, les, les décans, c'est les troisièmes décans hein, qui sont concernés. Les signes euh, les plus euh, en phase, on va dire, avec cette conjoncture, et qui peuvent en tirer du positif, alors les poissons, hein, c'est euh, ou tout bien ou tout pas bien, euh, les taureaux, bon c'est plutôt positif hein, pour vous, il a il n'y a pas de, de souci, vous aurez euh, beaucoup d'idées hein, qui vont vous venir, bon, mais aussi beaucoup d'imagination. Hein. Les Cancers c'est excellent, euh, bon euh, si vous travaillez hein, dans, dans la communication, les échanges, etc. C'est vraiment vous aurez de très très belles idées. Euh, ensuite, euh, on en arrive au, au Scorpion, hein, dans la mesure où euh, pour la Vierge ça s'oppose. Donc les Scorpions seront extrêmement bien servis hein, par cette conjoncture, de la même manière que les Capricornes aussi auront une part très positive dans cette conjoncture. Ceux qui doivent être prudents. Hein, dans, dans tout, euh, ce sont les signes mutables, c'est-à-dire les gémeaux, les vierges, les sagittaires, les poissons, je vous l'ai dit, hein, que c'était à double tranchant. Euh, bon, alors les autres signes, évidemment, soyez prudents, ne rêvez, ne rêvez pas trop, attention aux magouilles Attention aux mensonges, attention à, aux obstacles que vous ne voyez pas. Bref, soyez le plus attentif possible parce que Neptune a quand même le pouvoir de nous distraire. Bah dans le domaine de vos activités, on va, on va retrouver à peu près la même ambiance étant donné donc Mars en gémeaux est en dissonance avec... Euh, toute cette, euh, cette triple conjonction Soleil, euh, euh, Mercure et Neptune. Et donc, forcément, nous allons tous, tous autant que nous sommes, être euh, en écho avec euh, cette conjoncture qui peut être internationale, comme elle peut être nationale et comme elle peut être très personnelle et très individuelle. Donc, attention à tout ce que vous entreprenez, je vous conseille de ne rien mettre en place, de ne rien démarrer cette semaine sous cette conjoncture, euh, n'entreprenez pas, ne prenez pas de décision. Alors là, du coup, euh, hein, euh, faites très attention, remettez à plus tard, si vous le pouvez, vos prises de décision, parce que euh, avec euh, Mars-Neptune, on s'embrouille, on fait des erreurs, on ne voit pas les choses, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Hein. Le problème, il est là. Il est possible aussi que les obstacles, parce que souvent, Mars peut représenter des obstacles. Alors son pas durable, hein, évidemment, étant donné que... Euh, mars a repris euh, de la vitesse mais euh, bon euh, sont des obstacles on sait pas d'où ils viennent il peut y avoir euh, vous voyez des, des personnes jalouses qui vont vous mettre des bâtons dans les roues mais vous les aurez pas identifié c'est très difficile d'identifier les choses euh, quand on a euh, cette dissonance mars neptune et puis elle est aussi euh, un facteur de dépendance hein, euh, dont peut-être ceux qui a hein, le, le auront peut-être envie de se défaire de cette dépendance, hein, parce que bon, c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, on, on s'aperçoit qu'elle nous empêche d'exister, qu'elle nous empêche de vivre, qu'elle nous empêche de profiter de la vie. Hein. Ça peut être une dépendance affective, mais une dépendance aussi à la nourriture, à la boisson, euh, à des drogues euh, diverses. Euh, vous voyez, c'est bon, on est dans des malheureusement, dans des choses qui ne sont pas très euh, faciles à vivre. Cette conjoncture, elle est dans le troisième des camps. Hein. Euh, Mars est dans le troisième des camps des Gémeaux, la triple conjonction dans le troisième des camps des Poissons. Euh, bon, alors évidemment, vous serez tous... Euh, un petit peu impacté hein, euh, tous les 3e décors. Mais bon, il y a des signes qui le seront plus que d'autres. Ce sont ceux que j'ai cités tout à l'heure, hein, les, les Poissons, les Vierges, les Gémeaux euh, et les Sagittaires. Hein. C'est évident que vous serez plus sensible hein, à cette conjoncture que les autres. Côté cœur, Bon, ça s'arrange avec Vénus qui rentre en taureau. D'entrée de jeu, elle est en bon aspect avec Saturne, donc euh, peut-être que le calme revient peu à peu, que c'est la dernière semaine où les choses sont euh, hein, embrouillées. Euh, c'est sûr que Vénus en taureau, elle va être très forte parce qu'elle est chez elle. Alors, je ne dis pas qu'elle va l'emporter sur Neptune euh, en Poissons, qui est chez elle aussi. Hein euh, mais bon, elle est. en plus de ça, elle va être en bon aspect euh, avec euh, d'autres planètes. Ça va être quelque chose de positif pour tout le monde. Hein? Euh, D'autant plus qu'elle va euh, valoriser les plaisirs, euh, euh, les plaisirs de la chair et, et de la bonne chair. Euh, vous serez plus gourmand, vous aurez plus envie de vous faire des petits cadeaux, de vous offrir... Euh, Hein, euh, des, faire, euh, en taureau, euh, hein, on aime bien, bien manger euh, euh, et euh, bon, être dans un confort euh, personnel alors, qu'est-ce qui vous met, vous, le plus dans le confort C'est ch chacun hein, euh, à, à, ses, à ses plaisirs donc, euh, bon, euh, vous choisirez hein, le, ce qui vous fait le plus plaisir et vraiment, je vous conseille euh, de vous y consacrer un petit peu hein, pour euh, essayer d'oublier euh, le reste, hein, si jamais vous êtes touché par la conjoncture, c'est pas obligé hein, que vous soyez, euh, euh, en, en, en, je veux dire, gêné euh, par euh, ce dont je, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les signes qui peuvent faire des rencontres, parce qu'avec cette... Euh, euh, cette conjoncture avec cette vénus euh, du taureau dans le premier décan hein, je précise euh, bah, c'est possible de faire des rencontres de tomber amoureux d'avoir le cœur qui bat un petit peu plus vite euh, euh, ou de vivre des moments euh, plus romantiques hein, si vous êtes en couple donc les taureaux évidemment euh, les cancers hein, du premier décan et puis vénus saturne si vous faites une rencontre elle, elle se place sous le signe de la durée hein. Euh, les Vierges, bon, euh, cette Vénus du Taureau, elle, elle épanouit vos sentiments, mais bon, vous avez l'opposition de Saturne, donc hein, attention, euh, vous pouvez euh, euh, fantasmer qu'on vous aime moins euh, que, ou, ou que vous avez moins de sentiments. Les Scorpions, euh, je veux dire, Vénus s'oppose à vous, mais comme vous n'avez plus de dissonance dans le premier décan, c'est terminé, euh, au contraire, vous avez des bons aspects, Hein, euh, c'est euh, harmonieux pour vous et euh, bon évidemment les Capricornes aussi euh, qui finalement euh, tirent bien leur épingle du jeu avec toutes ces conjonctures je vous souhaite une bonne semaine on se retrouve la semaine prochaine d'ici là euh, n'oubliez pas notre live du mardi soir les consultations avec Zoé ou avec moi notre site hein, c'est l'astro.com avec plein d'astrologie et puis bon nos réseaux sociaux avec des petits posts quotidiens